La police prend un coup. Encore une fois, PNH en deuil, chef gang vite l'homme, monsieur fait sans couler. Nous sommes avec vous sur le canal Haiti.com. Jeudi c'est mardi, 18 octobre 2022. C'est la deuxième sortie nous pour ce moment. Et nous disons merci à tous les amis les compatriotes qui toujours et suivent le canal. Sa. Et bien, mesdames et messieurs, nous disons que chef gang vite l'homme, monsieur fait, fait, fait, yon lotan. Gros, gros, gros ravage dans la police là, côté monsieur arrivé, assassiné, et eh bien inspecteur Angelo, mesdames et messieurs, côté vite l'homme lui-même, entre la caille inspecteur, et monsieur retire la vie inspecteur, et dire que la police, cette fois-ci, faut que nous levions un peu, parce que bandit Paka a mettre de parmi nous comme ça, bandit. Pas qu'à faire sans nous couler comme ça, bandit pas qu'à défier nous comme ça, messieurs, pour nous mettre de la dans nous, pour nous attaquer bandit, pour nous mettre eh bien mettez mette dans eh le pour nous e, mettre dans pour nous mettre bandit dans et bien c'est une fréquence qui est là où les bandits sont à l'aise pour appuyer inspecteur police, et eh bien c'est un gros temps pour la police qui est même chaque lait. Jean ka si ka de Kagrave, ça pas, ne pas, jamais ne ne pas, je ne le fais pas, ne le fais pas, je ne le fais pas, je ne le fais pas, je ne le fais et détails et eh nous connaissons hier, le 17 octobre, c'était un dans le pays d'Haïti, et précisément devant l'ambassade américaine. Eh c'était gros fou qui était gagné entre la police et les militants. Eh Côté M. Tavle pour entrer en, dans l'ambassade, est-ce que M. Tap capable capable pas quoi ça? Nous, par contre, il n'y pas d'entrée en ambassade américaine. Et bien, monsieur qui lui-même frappé sur la police pour quitter l'entrée en ambassade. Et les policiers qui ont même, donc c'est sécurité à bail, ils n'ont pas quitté. Ça arrive, mesdames et messieurs. Qui de monde qui trouvait que les policiers ont mal fait, que tu dois quitter. Jeune homme sali, même entrer en dans l'ambassade là la, soit pour l'aller faire des ordres ou bien tout pour l'aller parler non figuier pour l'aller parler avec madame la qui lui même c'est un homme qui cause pays d'Haïti lui même lit tomber côté là. Eh bien mesdames et messieurs, nous val inviter vont avoir tout détail concernant inspecteur Angelo avec un militansa Neptune. La émission fleuve à travers le monde et qui aide les populations, pays, à, gens qui sont dans la diaspora ce qui est passe dans le pays d'Haïti. Nous disons chapeau pour chaque grand monde qui était positif. Nous disons chapeau à Silla e et qui Kikoué, pays ne s'appakait comme ça. Nous avons pas un coup de cloche à chaque monde qui te partagé et sympathie à la famille, les amis, les ben qui ki participe nous. Nous pensons que aujourd'hui à nous avons un pensée spécial pour les ben qui sont une grosse étoile qui tombe, une grosse étoile qui éteint, une lumière qui éteint. Mais qui peut l'éclairer de l'autre côté. Il y a une autre étoile dans le pays. Il y a une autre étoile dans le pays qui a continué l'humain. Mika Ben, qui était représenté, Flambeau l'Espoir, est tombé sous scène dans le travail pendant la performer. Il a performé avec le groupe Karimi. Eh bien, Mika Ben tombe. Mais pendant le tombe, on dit toujours l'espoir. L'espoir qui continue jamais dans le pays d'Haïti. Malgré vagabond à costume, vagabond à soulier, vagabond, la ya, vagabond dans tout le pays, vagabond dans tous les secteurs du pays, mais yon le pays. Le pays est gangsterisé d'une façon ou d'une autre. que nous de dans gangsterisation. Il faut dégangstériser le pays à tous les niveaux. Pis yon comprenne ce gang yon seulement, si monsieur Kazam yon dans la Est-ce que vous comprenez? yon comprenne que gang yon. C'est eux seulement, non Nous disons que les c'est les gens qui, dans le secteur politique, dans le secteur de la presse, dans le secteur de l'Église, dans tout niveau, ce n'est pas eux seulement, ce n'est pas M. Saïonoué ouais, qui re, qui, qui les ISO, qui tirait les Tinapli, qui tirait les Chris, qui tirait les Barbekeux, qui tirait les l'homme. Parlons de l'homme. Vite l'homme mette, mette de l'eau l'onanger, police nationale là, une l'autre fois encore. Monsieur Vite à quelques mètres de l'ambassade américaine, monsieur montre c'est lui même qui tôt, tôt le nan, tout haut, grand décret vite l'homme. Monsieur tout commissaire. Monsieur Touye commissaire Angelo, matin, commissaire Angelo qui travaille dans le commissariat, quoi de bouquet. Vite l'homme, c'est un nègre, son garçon, so son cançon, M. li Grenamboudali, il a défier l'État, il a tout le monde dans le pays. Je pense que je la société a ta supposée lever le campé. camper le campé contre un vagabond, sayo, tout le calte de vagabond dans le pays, quitte le secteur bourgeoisie. Qui la presse, qui t'y nan secte l'église épiscopale, catholique, romaine, qui t'y nan secte pouvoir politique là, faut la population t'a fonsel. La solidarité dans le bien, je ne veux dire c'est ça, pays a besoin. Nous sommes en appelé de rense, pendant que vagabond vagabonds pays, a, ont fait ça, au Hier, yeah. nous passer passé sur moto. une équipe de vagabond, je dis bien, petit vagabond. sous avons un petit caoutchouc. Nous avons bouteilles un Là, dans la Et ça nous a fait révolution. C'est ça nous pour changement. n'a fait vagabondage un vagabond pays. Et puis nous avons la révolution Pas de problème. On doit revendiquer. Mais tu machines dans cap 20. Qui s'agit dans le mouvement le nan mouvement qui est là dans le pays. Dans problème du pays. La. Tu machines dans le chercher la vie. Pour aller boutir, pour tirer sous lui. Je ne vais pas pays ça, Les maisons une vraie révolution. Le commissaire principal... Le commissaire principal du bac, Angelo, M. Tombé. La Kaili, dans la zone tapage. Yon quartier qui est situé dans la commune tabac. Et vous fusil dans le même monsieur. Zone ça, qui est tout près bel maintenant, tout le monde connaît Tabar, C'est à quelques... 20 mètres de l'ambassade américaine qui loge plus passé une centaine de soldats américains. Alors, il faut que nous pour l'ambassade et la résidence de l'ambassade américaine, il y a des soldats américains, mais c'est pour défendre le territoire américain parce que l'ambassade là, c'est pour le prolongement pays. Pour le prolongement États-Unis d'Amérique. Comme vite l'homme pour attaquer l'ambassade américaine. Mais hier, la police nationale mobilisée pour que les manifestants puissent attaquer l'ambassade là ce qui est normal mais je ne comprends pas à quelques mètres de l'ambassade américaine toujours gagné patrouille toujours gagné si on a le cap fait dans l'antoulant Juste pour protéger les intérêts américains. La police mobilisée pour capable sécuriser les locaux de l'ambassade américaine. Jusqu'à présent, pas un problème. On vous, vous permettez, vous avez toujours un commissaire comme ça là. Un commissaire qui est responsable bureau. Des affaires criminelles, Bac? Pour tout monsieur, comme ça? Hé, <laughs> hé! A non Mais moi, je dis, le commissaire, il y a un Bon, commissaire il y a information, comment ça ne Même là, il y a un commissaire. Si pays, la police nationale, est gangsterisée. Je dis bien, toute institution, est gangstérisée. Tout secteur gangsterisé. Il y a des gangsters dans chaque secteur, dans chaque institution, dans chaque côté. Commandant Mouri, commandant Mouri, il eh, est pas vrai, yon te la la il a le tout. Je ne comprends pas ça moi-même. Comme pourquoi elle met enquête sur dossier Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a plusieurs patrouilles dans la zone. Nan pour ne éviter le mi à l'aise comme ça pour les assassiner un commissaire de police là moi pas comprendre Je ça comprends pas comprendre jodi là pour c'est comme ça qu'équipe mon a mourir en non pays bon si commissaire police là mourir comme ça qui s'en a fait de moi même de désir nous, chaque ami qui l'a eu. Commissaire principal, Angelo. Qui ça n'a fait avec moi-même? Qui ça n'a fait avec moi? Qui est-ce que Qui est-ce que moi capable de tout nous, les Allez, comme les. Alors, monsieur c'est Bac. Monsieur Bac, monsieur, monsieur, vous êtes quoi Bac, non? Monsieur c'est alors qu'on, qu'on, qu'on, unité de la police avec les Bac, ok? Et monsieur est Bac Angelo. Alors F, F Gelo, F Gelo, Bac F Gelo. Monsieur est Bac F Gelo. Merci. Et et et et, et amis Donc c'est pas laquelle il mourit, mais qui va le mourir selon le information premier élément d'information de gagnant et y était faire connait que c'est pas pour premier élément d'information de, de gagnant et n'a demandé pour euh responsable dans la police vous toutes les informations pour nous pour nous capable eh bien et et, et, et by population hein. bon jour information mais un fait est clair c'est que le commissaire OK et Evangelo Bac Evangelo Bac M. Mouri, commissaire principal, M. Mouri, eh bien, et Matéan, hein? et c'est M. Vite nous connaissons qui, c'est le quoi qui chante, dans le nan dans quartier Jean-Bertrand Aristide, quartier Jean-Bertrand Aristide, quartier plusieurs l'autre personnalités qui sont obligés de courir, quitter la zone. Mais c'est y un petit peu quitter Ok? Jean-Bertrand Aristide, pourquoi quitter la zone? Donc comme c'est assez moune, mon bien crochu, mon lacaille, directeur général bien pas de là, il y a ces fleurs. Bon. Il -m y. M la fleur. Bon, mes amis, Je salue, Monsieur Lafleur. C'est un employé de, du ministère de l'économie et des finances, de, de la primature, bien entendu. Ok. Ok, donc. Ok. Et je Moïse Terry tout maintenant. Bon, nous parlons pas avec Moïse Jean-Charles. Ai et Moïse Jean-Charles vient pour l'intervenir. C'est lui qui a confiance là-bas. Et confiance. Allez, Oui, parlons va couiller. On va couiller. On de, néocolonialisme. Nous comme de gangsterisation. Et pas de va couiller. On va Bon, C'est nous ne sommes là, nous vous me voyez, vous gardez, vous gardez, vous gardez, vous I'm going to get up my Vous êtes un stabiliser ne pas un. Rendez-nous. Les États-Unis, rendez vous pas. Vous avez pas vous Vous ne pas vous Vous vous pas pas la presse, La presse. La presse, on la Ça qui km2 C'est notre terre Personne ne peut dire ça pour me faire Lorsque, je viens sacrifier maman, mère, Vous voyez tout bien nous Vous détruz nous tous Personne ne veut pas dire ça me me faire Je ne en à la ça entre l'ambassade américaine, allez ouvrir l'ambassade là pour montrer. Pour mal bâtir le message, je vais passer. Pas pour ce que je vais de je vais vous faire Calmez-vous. Là, c'est terminé. Est-ce que. Et là, barbecue est amé. Et là, le l'a est Pas dis-nous. Si nous ne voulons pas traverser, pour mal bâtir message là, tout y est. Pour un couteau. Pour un couteau. Frère, calmez-vous. A l'ouvert ambassade là, pour me pou faire passer ce message-là. À l'ouvert ambassade là, tout le monde doit là entrer là, parce que ça c'est tait, maman, papa. Tu ans Tête de Tête de nous boumets pour libérer ça. Calmez-vous, mon frère. Calmez-vous. Calmez-vous. Je Calmez limite. Bon ne suis pas dans la limite. pas à pas baril. pas à on ma rentrer. Si nous ne pouvons pas madame Lali pour nous prendre un couteau pour nous sacrifier, même si nous font film, Jésus, je vais entrer. Je que je pour mettre la paix. Je vais vous que vous dans tout le ghetto. Christ Voilà. Entrez. Frère, Frère. entrez. Allibérez-moi, e papa. Allibérez-vous, chérie. Prise. Où c'est haïtien Où c'est eh, on chante la nationalité d'Haïti avec vous. Pour le pays, on allait. On allait. Mourir à bord Mourir à bord Patrie ou la mort. Patrie ou la mort. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, mes frères. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer Laisse-moi entrer C'est pays, c'est thème Qui bon Les états Haïti, Et puis c'est bien, La Russie, nous voulons coopérer ensemble La Grèce Chine, Nous voulons coopérer ensemble Nous même Nous mêmes qui voulons Nous même qui voulons Haïti Nous même qui voulons qu'ils blanc en danger nous, de, de 1804 à 2022, ça va être 218 l'année, nous grands, nous indépendants, nous coopérons avec pays pays. Les États-Unis, toujours à Vlé, nous sommes vin présidents, nous venons à nous et ça, le il n'y a pas de l'autre jour, non, ce n'est pas des tweets. Eh et bien, c'est une raison, nous-mêmes, des jeunes qui sont, qui sont dans un quartier défavorisé, nous disons halt là avec les États-Unis, parce que nous voulons coopérer avec la Chine. Nous avons besoin de route, nous avons besoin pour nous agriculture, avons besoin de jour pour nous faire ben courant. Nous disons ouais, en fait, bienvenue à la Chine. Ouais, ça, nous avons besoin de sécurité, nous disons oui. bienvenue à la, nous, des... la Russie. Et eh bien, c'est une raison, nous disons Yo. la police. Je ne sais Canada vient avec des blindés pour nous. Et bien c'est même Canada les États-Unis qui va utiliser des âmes qui vont des ça pour dire, mais les qui faire ça. Et bien c'est raison de c'est pour aussi, ça ne peut pas vivre Pétionville, ça ne pas vivre Thomasin, ça ne peut pas vivre dans ça ne peut pas vivre Delmade, Tokyo, Berlin, Matisson. Je ne pas. Je ne sais pas. ça ne pas. vivre en inimino en connaissant nous matrice peuple là grain bagaille m'a tiré fait même j'avais pep, boukina bouki pas soi fait même j'avais avec Maria, malia en inimino ensemble pour nous bailler on l'autre indépendance une indépendance économique une indépendance qu'on n'a bien route une indépendance qu'on n'a pas manger une indépendance la terre même ça